Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 269 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à mili Milli Milli. Et c'est un jeu qui est en français et ça, ça c'est cool. On va se mettre en mode facile. Option français. Bon bah il n'y a pas, pas d'autres options. Et puis on va y jouer, je ne connais pas. Clairement, je ne le connais pas. Hop, je baisse un peu le son dans mon casque pour pas que ça soit trop gênant. Hop, et au puis on va jouer. C'est un jeu, je crois, qui est sous forme de puzzle. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est plein de petits niveaux. Et je sais pas du tout en quoi ça consiste. J'espère qu'ils vont nous aider au début. Milly. Milly est un... est un mille pattes. Voilà. Tout simplement. La musique est sympa. Il a pas d'écrit pour l'instant. Hop. Millie Millie. Elle part de chez ses parents, admettons. Et c'est parti. En quoi consiste Millie Je suis une chenille. Un mille-pattes, une chenille, je sais pas, oui. Oui, une chenille. On mange Ok, on a le droit de se déplacer comme ça. Est-ce que j'ai des pas maximum Ok, donc je grossis à chaque point que je mange. C'est une sorte de snake... Euh Ok, bah ça a l'air trop trop bien ce jeu, c'est une sorte de snake en fait. Je peux me déplacer et quand je... plus je mange des points, et plus je grossis. Mmh, mmh, mmh. Voilà, elle mange, elle grossit, elle mange des, des... des oranges, elle grossit encore plus. Donc le but, j'imagine, c'est de faire... Allez, on est parti. Le but, c'est de ne pas, le... pas se toucher le derrière. Et voilà Est-ce que j'ai eu mes trois pas Mes trois petits pieds Je... Non, j'ai que deux pieds. Trois pieds j'ai eu mon troisième pied, ok. Donc voilà, c'est un jeu puzzle, sous la forme de, du snake, mais en plus, euh, en plus réflexion. Alors, espace, ça me permet de faire... On voit qu'on voit qu'on la taille qu'elle va faire ma chenille. Alors faut faire, faut, faut être rapide, hein, faut être rapide dans ces dans ces mouvements. Ok, on revient un poil en arrière. Et voilà, on est parti, Serial Killer, donc j'ai perdu une fois, mais j'ai mes trois étoiles quand même. Et bah ben voilà, mais c'est super, super bien ce jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu comme ça. Alors ce genre d'endroit là, il faut y aller tout de suite avant qu'on qu puisse plus rentrer dedans. Tous ces endroits là où je suis en train d'aller. Oh, j'ai un petit ciseau là. Ok, ça, je me coupe la chenille, quoi. Ah, oh, c'est trop bien Je sais pas combien ça en enlève, mais ça en enlève. Hop là Pour l'instant, c'est faisable. Pour l'instant, c'est pas dur. C'est pas trop trop dur. Mais c'est un univers de ouf Il y a des ponts. Il y a des ponts, bah c'est bien. Youp, youp, youp, youp, youp, youp, youp, youp. Ouh ça m'étonnerait que j'arrive du premier coup là Il m'en manque certains donc ça va être compliqué Ça va être très très compliqué là dedans Je sais pas quoi ça sert le pied là. Ouais là ça va être compliqué. J'ai que 10, j'ai pas, pas une infinité de trucs pour revenir en arrière. Alors je vais utiliser un ciseau. c'est mal barré les gens ah non ça aurait dû tourner avant yo j'ai une queue qui est super longue allez c'est reparti on est des ouf Allez on continue Allez allez ah, On continue on est fou Donc on va essayer d'aller tout de suite aux endroits les plus compliqués Allez hop hop hop hop hop L'univers est sympa quand même. Je sais pas à quoi ça sert les pieds. Je sais pas du tout. Il doit y avoir une utilité, mais je ne sais pas à quoi servent les pieds. Donc, est-ce que ça suffit ça, quand ça fait ça Ça suffit à sortir par le trou en fait. T'es pas obligé d'avoir tous les, tous les points. Ah, on n'est pas obligé de tous les avoir. Mais certains. Ouais, faut en avoir quand même un paquet. Alors là, on n'a pas de ciseaux. Hein. Non, celui-là. Yo. Alors le but ça va être de pouvoir ressortir d'ici Le passage a été ouvert Mais les pièges, je sais pas à quoi ils servent J'ai plus que 15 retours en arrière Donc il y a quand même moyen de jouer un moment avant de perdre Pathfinder Trouveur de chemin Est-ce que ça va se corser un petit peu alors, contrôle, ça me permet de... Ah oui, de voir le terrain dans sa globalité, et ça c'est cool. Par contre, ça m'empêche d'avancer. Dès que je fais ça, il se passe plus rien. elle est déjà grosse ma chenille. J'ai une grosse chenille. Ouh, je me suis mangé trois points orange. Pas bien du tout ça. Ouh. Bloqué. J'espère que ça va revenir assez en arrière pour pouvoir me permettre de pas perdre. Oui. Le jeu est intelligent. Donc je peux plus rentrer dans celui-là. Bon, par contre quand j'en prends un qui est orange, ça, ça descend de 5, mon... ce qui me manque à avoir. Donc ça c'est bon à savoir, même si j'ai une chenille qui fait 3 km là. Et il m'en manque encore 35. C'est mal barré quand hein. même. Ouais ça va être mal barré là, ça va être mal barré, ça va être mal barré. Je suis nické, je suis niqué, je suis niqué, je suis niqué. Il m'en manque 11. Hop là, la chenille. il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen de les faire là, il y a moyen de les faire. Ah mais non mais je pourrais jamais revenir sur le... Merde, mais non je pourrais jamais revenir sur l'autre truc. Ah mais il y a là, il y a celui-là, ok. Et je pense qu'on doit perdre automatiquement dès qu'on peut plus avancer. Dès que ce sera pas possible, par exemple dans le creux là, je pourrais pas revenir. Donc du coup, ce serait dommage de de pouvoir hein, de pouvoir continuer si c'est déjà plus possible. Alors contrôle, regardez-moi ce terrain de ouf. 50 Ça veut dire qu'à chaque palier de. chaque palier de truc. Ok donc là c'était pas possible. Hein. Voilà. Allez, encore, encore 55. On y arriver, on y arriver. Encore 50. 50 petits trucs, 50 petits trucs. tic tic tic tic tic tic Oh oui Voilà, ça suffit Et on en profite pour récupérer le petit chrono avant de finir le nouvel Et Allez, on s'en fait encore un ou deux avant de finir ce test. Mais euh, je, je m'attendais à un jeu tout pourri, et puis en fait, euh, <rire> en fait quand vous y jouez, c'est toujours ça de toute façon. J'avais lu une description du jeu, qui me dis, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Ça sentait le jeu moisi Et ben non, pas du tout, c'est trop trop bien quoi. Faut jamais se fier, même à la description, faut pas s'y fier quoi. Ouh, je me suis coupé la chenille, là. <rire> ça vous est déjà arrivé, vous, vous, vous coupez la chenille, hein Je sais pas quoi ça peut servir, le pied, là. Je, je comprends pas. Yo, yo... Ah bah voilà, c'est bon. Attendez on va essayer d'en avoir plus, non ça sert à rien, non je pense pas que ça serve à quelque chose, une fois que vous avez débloqué la sortie, il faut y aller directement, allez on s'en fait encore un, ça fait 15 minutes qu'on est là, alors il y a des sens interdits, wa con, ça veut dire que là je peux pas y aller là, <rire> ah ça c'est un truc de bâtard. Non, je peux pas passer par là. Voilà, il y a plus, il y a plus de de Et voilà. Allez encore. Un. Un petit dernier, un petit dernier, mais on voit qu'il y a des trucs qui se rajoutent au fur et à mesure. Alors, il y a des murs qu'on peut péter ou pas Ok, j'ai deux marteaux. Et c'est parti. Oh non! Oh, ça me, ça me permet de péter tous les murs pendant X secondes. Mais je trouve que le principe pour, utiliser, pour utiliser les bonus est déjà. C est déjà bien pensé. Oh non Allez, on continue. Hop On est parti. Allez, il en reste plus beaucoup, il en reste plus beaucoup, il en reste plus beaucoup. On va y arriver, on va y arriver. Oh non ah non, c'est beaucoup trop long. Ah, ah, ah, ah merde, je suis beaucoup trop longue. J'ai la queue longue. Hmm. Je devrais y arriver, je devrais y arriver, je devrais y arriver. Ah, il faut que j'ai récupéré encore l'autre. Oh oui! Allez, maintenant il faut juste que je fasse le tour. Sans perdre. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. On remonte. Et c'est parti. Et voilà, on a fini le level. Au total, est-ce que j'ai toutes mes étoiles? Oh oui! Non! Sélection de niveau, donc j'en ai fait. J'en ai fait quelques-uns quand même. 912, c'est quoi ça? Voilà, on est sur le niveau 1. Et donc les pieds, voilà, je sais à quoi ça sert les pieds. Ça sert à débloquer l'ensemble le, des niveaux 2. Et actuellement, j'ai 22 pieds. Donc voilà. Donc il suffit juste de jouer pour obtenir des pieds quoi. Rien d'extraordinaire. Donc c'était Milly, Mili. Je, je savais plus du tout. Enfin, je pensais pas que c'était un jeu qui était comme ça. Et en fait, si. Franchement, faut pas suivre vos apparences. Le jeu avait l'air tout pourri euh, avec les screens qu'il y avait sur, sur Steam, tout ça, la description. Et en fait, c'est un jeu qui a un principe de ouf, quoi. Bon, voilà. Après, j'ai peut-être mal lu. Hein. Je ne m'étais peut-être pas assez attardé sur le... Je ne suis pas allé voir les gameplays non plus. Mais voilà, euh, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, bah, aimez. Si vous n'avez pas aimé, n'aimez pas. Dans tous les cas, commentez. Et puis, euh, et puis abonnez-vous. Si vous le souhaitez. Et partagez, si vous le souhaitez aussi. On se dit à la prochaine pour une euh, prochaine vidéo de Stage One. Salut à vous